à mes yeux, c'est vraiment de rendre accessible à tous l'informatique, de façon tout en tenant compte des besoins des personnes. Puis aussi de donner les outils nécessaires avec, entre autres, des bons professeurs, parce que je pense qu'on est bien formé, et je pense qu'on est motivé en général. Puis euh, ça, c'est donc après pour qu'il puisse être autonome à la suite. Euh... Euh, je pense que l'ordinateur est rendu indispensable pour tout le monde. Euh, c'est un moyen de communication autant que le téléphone, autant que la télévision. Euh, une personne, je pense qu'il n'y a pas d'ordinateur, c'est pas en utiliser hein, Et il est presque à J'étais tellement peur avant de rentrer, d'aller toucher un bouton d'ordinateur. Pour moi, je pensais si j'étais allé toucher un bouton d'ordinateur, je vais bloquer l'ordinateur. J'ai peur. Je vais même pas approcher à côté. Alors, euh, c'est la raison pour laquelle bien, je me demandais comment le faire. Puis, euh, je me suis dit comment je pourrais trouver euh, un endroit qui pourrait nous enseigner, comment commencer vraiment du début parce qu'on savait même pas partir. En J'avais entendu parler pendant un du journal local euh, que les cours se donnaient. À vrai dire, on les a contactés. J'ai eu une première session avec Chloé qui est très très très bonne à ça. Et puis, euh, je partais de loin dans mon travail. J'ai besoin d'utiliser un ordinateur pour envoyer des courriels. Je suis comédien professionnel maintenant pour envoyer des photos, envoyer des CV, ainsi de suite. Euh, les agences de casting fonctionnent simplement avec Internet maintenant. Il y a un vocabulaire aussi avec l'ordinateur qu'on ne connaît pas du tout. Et quand on téléphone dans, dans des endroits pour, dans la vie de tous les jours, on nous demande d'aller référer à tel site internet, d'aller faire une recherche. Il y a plein de mots que je connaissais pas que j'ai appris ici. Là maintenant, si je vois une personne qui parle une question des sites, moi je peux expliquer aussi, je peux m'exprimer aussi. Avant, je ne peux pas, je reste comme, euh, comme une miette, je reste comme une personne qui vit sur une autre planète. Il y a tellement de gens qui qui sont intéressés par l'informatique, juste pour ne pas être déconnectés du monde. Je le vois là, il y a encore, y a encore une, une quinzaine de nouvelles inscriptions à cette session-ci. Euh, puis ça, c'est s'en parlait de tous les gens qui voulaient s'inscrire durant la session. Je leur dis maintenant, les cours ont commencé les groupes, je ne peux pas vous inclure dans un groupe. Là. Puis comme je dis, Internet est non seulement l'avenir, la, la, mais dans l'actuel des choses. Internet peut apporter énormément. Donc c'est un outil, pas juste de, de, de communication, mais en plus d'information à cause de tout ce qu'on aller chercher comme information.